Bonsoir à toi cher spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité, l'émission où l'on parle de cinéma, où l'on parle de réalisateur et surtout où l'on parle de passion pour les auteurs. Et ce soir j'ai le plaisir de recevoir un homme qui aime la testostérone, un homme qui aime le bon cinéma, celui d'action mais aussi celui d'émotion. Comment vas-tu Pierre Je vais bien et toi Bah écoute ça va très bien, ça va très bien, merci d'être là Merci à toi de ce petit podcast euh, Je rappelle le concept pour ceux qui débarquent L'idée c'est que Pierre a un auteur qui le passionne Je vais lui demander qui c'est Et je vais tout au long de cette émission l'interroger Essayer de comprendre pourquoi cet auteur en particulier l'intrigue autant Donc c'est là que je me tourne vers toi Pierre Quel est l'auteur que tu as choisi de nous évoquer dans cette émission bien, on va parler de Sylvester Stallone. Oh, que c'est surprenant Non, ouais, sans, sans surprise. <rire> on n'en parle peut-être pas assez aussi. Ah oh, non, c'est vrai, tu as raison, on n'en parle plus assez. Heureusement, depuis quelques temps, on en reparle un petit peu grâce ouais. à une certaine série qui est sortie avec lui en tête d'affiche. Mais c'est vrai qu'on ne parle plus tant que ça de lui. Pourquoi Sylvester Stallone Eh bien, je ne sais pas, peut-être parce que quand on aime quelque chose, on ne sait pas trop, tu vois, déjà. Mais euh, je, si je devais mettre des mots là-dessus, je dirais que c'est parce qu'il... Il m'a accompagné dans ma filmographie depuis un bail, en fait. Depuis toujours, depuis que je suis gamin. Euh, as connu, j'imagine, l'époque d'âge d'or des, des cassettes, tu vois. Bien sûr. Et euh, à cette époque-là, euh, quand tu t'as pas internet ou, et, ou tu peux pas trop aller au cinoche, euh, tout ce que tu regardes, c'est les cassettes en boucle. Donc quand t'en tiens une, tu la ponces jusqu'à ce qu'elle fonctionne plus. Et euh, j'avais euh, euh, deux films qui sont encore aujourd'hui mes films préférés de Stallone. Judge Dread et Demolition Man, les années 90, la meilleure période pour les films de Stallone je trouve. Et puis euh, au fur et à mesure, euh, à force de regarder ses films, et à d'abord le voir euh, comme un, un acteur d'action. J'adore l'action encore aujourd'hui, je l'adorais avant. Et euh, après arrive une époque où tu découvres de plus en plus de films, avec le, le streaming, par exemple. L'âge d'or de méga upload, tout ça. <rire> et euh, et puis j'ai découvert ensuite dans la foulée bah, Rocky, Rambo, j'ai plein de souvenirs associés à, à mes premiers visionnages, Rambo je l'ai vu avec mon père par exemple, Rocky c'était un soir à la télé, j'avais pu euh, me coucher plus tard exceptionnellement pour le regarder, et puis euh, au fur et à mesure j'ai commencé à découvrir que c'était pas seulement une tronche, c'était pas seulement une voix ou un corps, c'était aussi bah, un auteur qui, qui peut... Qui est très doué scénaristiquement, en termes de réalisation aussi. Qui a plein de belles choses à raconter. Et il, je trouve que tout ça, il le met dans son cinéma. Quoi. Du coup, tu as découvert avec Judge Dredd Ou avec... Euh... Ah, c'est trop loin, C'est Judge Dredd ou Demolition Man c'est plus avez... précisément lequel c'est, ouais. Euh... à l'époque, j'avais plein de cassettes. C'était les cassettes de ma mère. Surtout des... Il y avait beaucoup de films d'action. Euh... Steven Seagal. Euh... Van Damme, évidemment. Et bizarrement, c'était toujours sur Stallone que je bloquais, c'était lui quoi. Je sais pas si c'était pour ses émotions ou, ou pour sa force, mais il, il me parlait quoi. C'était limite peut-être, je pense, un, un peu un modèle, quand on est jeune on cherche des modèles qui soient virils ou parfois plus, plus sensibles, et je pense qu'il a été un modèle, ouais, modèle masculin. Ok. Si t'avais un souvenir en particulier qui te revient sur un film de Stallone, un en particulier que tu devrais retenir, ça serait lequel Un tu veux dire plus important que les autres Ouais tout à fait Bah j'en ai, je, je ai déjà évoqué tu vois mais je, je sais pas, je pense que euh, Ouais comme ça, sans trop réfléchir, je te dirais que c'est euh, euh, Rambo 4, John Rambo Ok. Je l'ai vu au cinéma avec mon père, mon père avait pas aimé Mais moi je l'avais trouvé euh, choquant comme doit l'être un film de guerre. Euh, c'est un film d'action, mais euh, il te tire en haleine tout le long, il te montre l'atrocité de la guerre. Et puis tu as, as Stallone qui est là, qui, qui pose ce, ce Rambo qui a vieilli, qui est plus silencieux. Je, je le trouvais génial. Et je, je me revois dans la salle de ciné, devant ce film, à me dire wow", « waouh !» C'est génial. C'est quoi ton film préféré de Stallone Alors Je sais que c'est très difficile souvent comme question. Mais que ce soit même en tant qu'acteur, en tant que réalisateur ou en tant que scénariste, c'est quel ton préféré de Stallone Je vais dire Demolition Man. Hein c'est nul parce que je, je pense que je suis très influencé par euh, ma nostalgie. Mais si on doit le regarder objectivement, Demolition Man, j'adore la science-fiction, ça aide. Euh, je je, je l'adore dans cette période-là. Euh, Demolition Man, c'est... C'est un, un film formidable je trouve, il, est, euh, il y a tout dedans, il y a un propos, un propos sur, euh, sur notre société, ce qu'elle pourrait devenir ou, ou ce qu'elle est peut-être déjà en train de devenir, c'est drôle, euh, c'est de l'action avec, euh, avec du gros biceps comme on aime bien, il y a Wesley Snipes, il est génial <rire> aussi, il a mourir de rire, mais j'ai beau le voir 30 fois je continue à me taper des fous rires de ouf devant tu vois, ouais c'est un peu cliché peut-être mais Demolition Man il, il me parle plus que les autres. C'est pas forcément cliché, tu vois je m'attendais plus à ce que tu me cites un, un des Rocky ou un, ou un, un des Rambo mais c'est vrai que pour le coup Demolition Man j'aurais pas imaginé tu vois. R Rocky j ou Rambo j'ai tendance à les mettre un peu dans, dans la, leur globalité, dans la saga quoi. Okay. Si tu me demandes mon préféré Rocky je vais te dire que c'est le 3 comme je t'ai dit euh, c'est plus une saga, c'est un peu difficile d'en choisir un plus que les autres Tu vois, sur toute sa filmo euh, J'aime bien euh, Cliffhanger aussi Oui Il est super oui. C'est un peu le renouveau de Stallone à cette époque là Pour beaucoup ça a été le moment où c'était un peu le creux de la vague ouais. Et où ça l'a remis un petit peu sur le devant de la scène Ouais ouais euh, fallait, euh, fallait proposer du cinéma d'action un peu différent de celui qu'on avait eu avant quoi. Mm. Est-ce que tu trouves qu'il y a une, une faute dans la filmographie de Stallone Un moment où il s'est peut-être un petit peu perdu Et un, et un film peut-être où on se dit est-ce qu'il a encore la flamme Est-ce qu'il a encore quelque chose qui lui donne envie de faire le ciné... de faire du cinéma okay, Tu veux dire un film où on le sent moins, moins investi Ouais, tout bah, à fait. J'ai vu des interviews où il dit qu'il aime pas les, euh, les comédies qu'il a faites. Étonnamment, moi j'adore euh, Arrête où ma mère va tirer. Oui, j'avais pensé à ça, je Et, pensais à ça justement. Alors j'ai <rire> pas vu, euh, c'est un remake américain de Oscar, je crois. Je, ah oui, c'est possible, ce oui. Je l'ai pas vu celui-là. Écoute, un film... Bah, tout à l'heure, on parlait de... Samaritane ouais. malheureusement je trouve qu'il est finalement un peu décevant avec le, le recul euh, c'est difficile à dire alors j'ai vu le début de Rhinestone euh, où il chante euh, la country oh punaise oui où oh, ça, ça fait partie du côté très sombre de sa carrière ça. alors <rire> malheureusement j'ai failli le voir une fois malheureusement j'ai trouvé qu'un streaming où c'était les voix étaient en décalage hey. je me suis jamais remis dessus il faut vraiment que je le voie euh, je pense qu'à cette époque-là, on n'est pas sur une période très glorieuse, en tout cas pour mmh. lui. Après voilà. Euh... Voilà, comme tu dis, ou pour moi, il devait pas être très investi dans ces périodes-là. Un film peut être mauvais, s'il a pris plaisir à le faire, moi, ça me va. Peut-être Copland n'a pas marché, mais pourtant, le film est génial. Je crois oh, qu'il oui. a beaucoup apprécié faire ça. Euh... J'aime... Après, après est-ce que je peux aussi mentionner son film érotique de ses débuts mais... Ah, bah oui, c'est vrai qu'il y a ça on, aussi. J'ai pas envie d'en parler, je t'avoue. <rire> ouais, on a tous des, des babouille Simon, hein, c'est comme ça. Euh, si tu devais conseiller aux gens de commencer avec un film de Stallone, tu leur proposerais quel film euh, Je commencerais avec Rocky. Ok. C'est amusant que tu m'en parles justement parce que. Parce que ma copine n'est pas du tout euh, à fond sur Stallone et j'arrête pas de lui dire que si, qu'il faut l'être, que c'est génial et euh, je sais que si je dois commencer avec un film ça va être avec Rookie parce que quelqu'un qui ne connaît pas Stallone, il va avoir tendance à le rentrer dans cette catégorie de, de film d'action un peu décérébré, ce qui, ce qui est pour moi une erreur d'ailleurs parce que le cinéma d'action n'est pas forcément décérébré et de toute façon euh, Stallone c'est pas que ça. Beaucoup connaissent, ont entendu parler du moins de Rocky et se disent bah c'est du cinéma euh, d'action alors que pas du tout Le premier Rocky, enfin même pour les autres en tout cas, c'est des films d'auteur plein d'émotions Et euh, je pense que Rocky 1 hein, pour quelqu'un qui connaît pas Stallone ça peut être le plus surprenant Se dire ah, tu vois ce, ce fameux ah, ah ouais, ah j'imaginais pas ça tu vois. Rocky 1 hein. Ok on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu auras envie de dire une dernière chose sur Stallone bah, Si je devais dire quelque chose sur Stallone, un dernier mot, c'est euh, bah, d'encourager les gens à dépasser leurs a priori. à se dire que déjà, le cinéma d'action peut... Je peux comprendre que certains aspects euh, de ce cinéma-là peuvent être rebutants. Mais que même au travers de ces films, il y a plein de belles choses qui peuvent nous parler. De pas considérer qu'il un acteur d'action... Euh... Euh, n'a rien à raconter. Stallone, pour beaucoup l'ignore, c'est un réalisateur, un, un scénariste, quelqu'un qui a, qui, a, qui a démarré de, de peu et qui, qui, qui a eu confiance en lui. Et je pense que pour beaucoup de gens qui manqueraient de confiance en eux, le cinéma de Stallone pourrait leur apporter beaucoup, à propos d'eux-mêmes, à propos de de comment on doit affronter la vie parce que c'est en fait le thème principal de la plupart de ces films euh, comment, comment maintenir le cap dans les moments difficiles de, de pas être un bon cogneur mais de savoir encaisser voilà si je devais dire un dernier mot c'est ça euh, dépassez vos a priori soyez curieux si vous, aimez pas, si vous aimez pas vous aimez pas mais au moins vous aurez essayé et bien, bah sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Pierre. Bah merci à toi. C'était très instructif et très passionnant bah de t'écouter. Euh, et on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera ici pour parler de films et de réalisateurs, bien évidemment. Bonne soirée à tous. Bye.